Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure de cette vidéo ça. Donc si vous êtes adorateur ou c'est adoratrice, donc m'a dit ou ça encore que vous avez une très bonne adresse. Moi c'est adorateur Bertin Dorvinmar. Donc sur Chanel ça, nous parlons de adoration et louange. C'est objectif Chanel ça, c'est accompagner le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la louange. Déjà, nous remercions tout le monde qui est déjà avec nous sur notre chaîne. Ou même qui a regardé la première vidéo que nous partageons déjà nous remercions. Et si vous avez regardé cette vidéo, ou pour regarder l'autre vidéo que nous fait déjà, donc nous encourageons à regarder précédente vidéo précédente. Je dis encore nous avons deux nouveaux conseils pour vous. Je vous a fait ça depuis un jour passé, pour donner des conseils pour les meneurs de culte, de façon pour nous capables de beaucoup plus structurer nous, organiser nous, pour travailler, bon pour continuer à avancer de l'avant. Donc je dis à moi de donner deux conseils pour nous, une fois encore, et premier conseil que je poté pour, pour nous, je dis à même qui si êtes si un adorateur, qui êtes un de culte, n'a conseillé ou pour que vous mis la parole de Dieu, pour que vous mis la Bible. Donc, je pense que au fur et à mesure que nous avons avancé dans le cadre de conseils que nous avons partagé, nous sommes capables que pas gagner adoration véritable sans la parole de Dieu. Donc, nous arrivons à faire tout ça peut-être n'a fait en dehors de la parole de Dieu, mais quand il s'agit de adoration, nous ne sommes pas capables vraiment d'adorer Bon Dieu en dehors de sa parole. Donc, c'est ça que fait ou même qui si un adorateur, qui si une adoratrice, qui si soient meilleurs de culte, il est extrêmement important pour capable développer l'amour pour la parole de Dieu. Parce que l'intimité qu'on doit gagner avec Bon Dieu, on ne peut pas gagner par l'autre moyen, sinon que par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a révélé nous qui est-ce que bon Dieu dit-il. C'est la parole de Dieu qui a révélé nous le caractère de Dieu. Donc c'est ça fait extrêmement important en tant que meneur de culte en tant que adorateur pour nous développer un rapport une relation étroite avec la bible. Deuxième conseil que nous avons apporté pour nous dans video, vidéo ça pour ou même qui c'est en meneur de culte, nous encourager pour que nous toujours à mémoriser de nouveaux cantiques. Donc, lit un peu gênant, est un peu embarrassant en tant que meneur de culte pour que toute chante que vous chanter ou esclave y un chant d'espérance par exemple. Donc, ou bien ou esclave y ont un, un écran quelconque. Donc, gagner assembler ces chants d'espérance là que meneur de culte eux même capable d'utiliser. C'est dans le champ d'Espérance que vous regardez pour arriver à chanter. Comme ça aussi, vous de assembler ces écrans, ces projets, que vous projetez musique sous écran pour permettre que les de culture soient capables de chanter les cantiques. Donc, c'est extrêmement important que vous apprendre à mémoriser les cantiques. Donc, ça, utiles à plusieurs niveaux, la petite' à plusieurs angles. Donc imaginez-vous, vous avez un cul, par exemple, ou avez un champ d'espérance dans la main et vous commencez à garder dans champ d'espérance du commencement à la fin. Vous commencez à garder dans champ d'espérance du commencement à la fin. Donc ça, lui-même, un peu embarrassant, un peu gênant, il vraiment la disposition contact euh, serré que ou ta ou ta dwe gen yen, han, li sous ça mais lheure que ou mémoriser donc ou cantique tête le ça ou beaucoup plus à l'aise ou beaucoup ou beaucoup plus de liberté qu'on y a pour capable rété connecté parce que les yeux l'ouvre sont beaucoup plus facile pour capable distraire quand bagailles qui passent, donc ça arrive que au distrait mais les que ou mémoriser cantique a les yeux fermés donc pour pas adorer le Seigneur ça permet que contact là lit beaucoup plus étroit contact là beaucoup plus serré donc, merci beaucoup à nous tous qui avons regardé cette vidéo. Ça. Je vous dis à nous de deux conseils pour vous. Donc, premier conseil là, en tant que de culte, adorateur, adoratrice, nous encourageons pour que vous développiez une relation, développiez un amour profond pour la parole de Dieu. Et deuxième conseil là, nous encourager pour mémoriser les quantiques. Donc, nous pas dit que toutes les quantiques qui existent, vous pouvez connaître dans la tête tout, mais autant de fois que vous mémorisez. En quantité de chants dans tes tours, ça a facilité ou l'a rendu beaucoup plus à l'aise les que ou a conduit le peuple de Dieu dans l'adoration. Merci beaucoup, je suis content d'être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes abonné avec Chanel Sa, nous encourageons à faire ça. Donc, partagez les message, partagez partager vidéo avec l'autre amis et qu'on sache que nous sommes capables de réunir un beaucoup plus grand nombre sur Chanel Sa pour nous continuer à partager Parole paroles ensemble. Moi, c'est Adorateur Berth et mort À très bientôt pour une prochaine vidéo.